Le calendrier de l'Avent 2016 de Toddy Pies Jour 15 Deux prostituées discutent. T'as demandé quoi au Père Noël, toi Bah comme pour tout le monde, 50 euros.